J'étais avec des mecs euh, qui m'ont parlé de fonctionnel, ils m'ont cassé la tête. Euh, du coup, je voulais pas faire une pinote euh, une sur le fonctionnel, moi. Euh, je voulais faire un truc genre, euh, euh, le développeur Java est mort. Bonne idée. Donc, euh, je, je pense que... Longtemps. Oui, pour changer les idées, je veux bien euh, quelque chose, mais euh, peut-être peut pas de l'alcool. Bah, une limonade, alors Oh non, pas de monade. Non, non... Euh, <rire> euh, bah, je vais prendre... Euh, ok, bah, n'importe quoi. Et euh, donc on, on disait le développeur Java est mort, donc euh, les gens qui font du Java ici vont bientôt être au chômage malheureusement. Donc euh... Oh non c'est eux, ah, c'est eux. Salut Thomas. Salut les gars, bah, pff, euh, le développeur Java, euh... non, euh, on va faire sur le fonctionnel je pense. Je crois que pas le choix, euh. que On n'est pas arrivé à se comprendre tout à l'heure. Hum, bon. et la télécommande marche pas. La télécommande marche pas, télécommande bah tu parles. Bon, prenez, prenez à pire. boire. La hein, je ne sais pas. Mais peu importe. Bah, la télécommande t'appuies sur ça. Juste parce qu'il n'a pas encore. Bon. Écoutez. Ça, fait Mais tu pas de micro, de quoi tu parles euh, Nicolas a commencé l'apéro en fait. Avant. <rire> bon messieurs, je vous offre une petite limonade. Avec ouais. grand plaisir. Voilà. Bon, alors euh... En fait, moi, pourquoi je ne voulais pas parler de fonctionnel Parce que je trouve que c'est un truc que personne ne comprend vraiment. Et en plus, quand on essaie de le comprendre, ben, effectivement, vous n'êtes pas capable de me l'expliquer. Donc, euh, ben, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui est capable d'expliquer le fonctionnel à un noob bah, voilà. Je pense qu'à nous trois, on devrait s'en sortir. À ouais, vous deux, vous allez y arriver. Hein. Ouais. Il y a tout, toujours aussi courageux, c'est bien. Mais euh, Moi, j'ai bien compris, un, hein, je suis Les, les développeurs, c'est l'open source, le savoir et tout. On se dit, ouais, euh, super, euh, vous allez partager. Et en fait, euh, incapable d'expliquer de, simplement ce que c'est que le fonctionnel. Non, tu as dû tomber sur des gars qui sont des puristes du fonctionnel, qui en font depuis des années. Et puis, en fait, qui veulent donner l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, qui sont super intelligents. Et donc, ils t'ont parlé de choses vachement compliquées, t'as rien compris, t'a saoulé, et tu t'es dit, euh, bah, ce cas-là, c'est de la merde. Plus que les non, parce que j'ai l'impression que la programmation fonctionnelle, il y a plein de gens qui en parlent, et personne ne sait vraiment ce que c'est. Regarde, je dans la salle, personne n'est capable de dire ce que c'est qu'un functor. tu vois. Voilà. Qui connaît les functors ici À part Nicolas Martignol, d'accord. Ah, euh, toi ils sont trois. <rire> tu vois, ouais, ils sont ils, trois. Ouais, voilà. ouais, ils euh, sont, euh, on ne s'interdit pas de vous voilà. faire euh, voilà. venir, alors, peut-être. Ah, ok, vous, monsieur Lombouré, venez expliquer ce que c'est que le functor sur scène. Voilà, bah on l'applaudit, s'il vous plaît. Regardez, il se jette. Euh... Ce moment où j'aurais dû fermer ma bouche. Voilà. Non, mais en... ça. Parce qu'en plus, il nous bousillait la presse quand hein. même. Oui, euh... non, c'était pas prévu. <rire> Mettez-vous derrière, voilà. Alors, je vais euh... rester derrière, voilà. Est-ce que tu peux être... servir un. Alors, j'ai posé une question, la... une question bête de, de Noob. J'ai posé une question bête pour, euh, pour tous des... ces spécialistes. C'est quoi la promesse de la programmation fonctionnelle Parce que Alors, euh... Euh, mes petits camarades m'en reprendront si j'oublie des choses. Euh, la programmation fonctionnelle, c'est pour faire que ton code, tes applications, soient plus robustes. Et puis finalement, quand tu codes, tu fais moins d'erreurs. Et quand tu vas livrer, euh, tu auras moins de mauvaises surprises qu'avant. En fait, tu vas faire du code qui va marcher mieux, et plus vite, enfin, mieux du premier coup. Parle bien dans ton mic. En Pardon. fait, programmation fonctionnelle, ça ouais. vient du mot fonction, ouais. et fonction, c'est ce que tu utilises en maths. Et donc en fait, l'idée est de dire, on va, on va plus voir le programme informatique comme une suite d'instructions, mais comme une fonction à qui tu donnes des arguments d'entrée et qui, à la fin, te donne un résultat de sortie. D'accord. C'était pas lumineux dit comme ça. Ouais. Tu as fait du Excel Euh Ouais. Bah en Excel, tu utilises des fonctions Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et Tu mmh. les enchaînes les unes les autres Ok. Et tu as des résultats à chaque fois mmh. Mais est-ce que ça veut dire, du coup, que quand on veut faire de la programmation fonctionnelle, on doit par exemple utiliser un langage particulier Genre Moi, j'entends que le, le Haskell, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Haskell. Dans qui est cas. développeur Haskell dans la salle Voilà. Donc, vous voyez, ça n'existe pas, euh, j'ai l'impression. Ouais. Qui est développeur OCaml dans la salle <rire> Et, ouais, un est homme sous mal. et un menteur. Et. Qui est développeur? Erlang dans est, la salle. Il est en gros, il ne sait pas ce qu'on dit. Erlang. Scala. Ah quand même. Ah. Qui fait du JavaScript dans la salle? Ah. Bon, eh ben, ça et veut. Et du PHP. Bon, est-ce que ça veut dire que je dois apprendre? Ah, et Thomas, il y en avait deux qui font. Ah, il y a du PHP. Ouais, vois, moi, moi aussi, je fais du PHP. Bah, C'est vrai qu'en cette belle année 2008, on en fait beaucoup de PHP. Euh... Du coup, euh, oui. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je dois apprendre un nouveau langage C'était la question là-bas. Non, en fait, tu peux. La programmation fonctionnelle, c'est euh, comme quand tu fais une dissertation avec euh, à l'école. Ouais. C'est, euh, tu as un style que les autres n'auront pas forcément. Chacun a son style. C'est une façon d'écrire en fait. Donc, tu peux très bien. Pardon. Tu peux très bien faire de la programmation fonctionnelle avec euh, un langage qui n'est pas euh, dit fonctionnel au départ. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel alors euh, Parce que si on dit qu'il y a des choses qui sont fonctionnelles, qu'est-ce qui ne l'est pas Alors, tu as la programmation objet, tu as la programmation et je me... euh, procédurale, voilà, comme. Euh... Impératif. Impé... Bah, J'ai dit impératif tout à l'heure. Non, procédural ou impératif, procédural, c'est pareil. D'accord. On dit impératif, je t'assure. <rire> Mais quand tu fais du Pascal, par exemple. Attendez, procédural, les gars. Non, t'es impératif. <rire> bon. Euh... <rire> donc ça, glo ça, ça, globalement tu as objet et alors on va dire impératif parce que sinon il va jamais s'arrêter euh, et fonctionnel d'accord donc ça veut dire que je peux pas mixer de la programmation fonctionnelle et de la programmation non fonctionnelle c'est deux choses si, différentes et en, en fait, fait fondamentalement c'est ce que tu fais au quotidien puisque en fait t'appelles toujours des fonctions c'est juste que dans la programmation fonctionnelle au lieu d'être multi paradigme tu vas essayer de diminuer au maximum euh, ton, ton, ton, tes différences de paradigme pour essayer d'aller de plus en plus vers quelque chose de, de, de uniquement mathématique. Imaginons que là, on est comme tout le monde ici, moi, euh, lundi, je vais aller au boulot, euh, enfin, déjà que ce soir, d'ailleurs, ce soir, c'est... Ce soir, c'est fête. Ouais, ce soir, c'est fête ici, et demain, c'est euh, férié. Voilà. Donc, donc lundi, comme tout le monde, on va aller au travail, et du coup, bah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois savoir, si je veux, lundi, me dire, tiens, bah, je vais faire un peu de programmation fonctionnelle dans, mon, dans une petite appli web, j'en sais rien, un petit truc, que je commence. Alors lundi, tu ne pourras pas tout de suite en faire, parce que tu as des concepts à assimiler avant, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, euh, et pour faire vraiment de la programmation fonctionnelle, il faut que tu comprennes deux trois petits trucs avant, comme les, euh, les containers, par exemple. Ah, mais les containers, euh, on connaît ça, Étienne, C'est Docker. Docker et ouais, Kubernetes Ouais. alors, euh, ça va durer... Enfin, lundi, tu ne pourras pas, mais le lundi d'après non plus. Je pense qu'il faut... va falloir un peu de temps. Euh, C'est euh, d'autres containers. D'autres containers Oui. Tu veux dire que vous avez réussi à, à nommer deux choses extrêmement importantes de l'informatique actuelle avec le même nom C'est ça, mais on était là avant. D'accord. Docker mais euh, non, bah écoute, les conteneurs, c'est pas, pas compliqué. T'imagines une espèce de boîte, une bouteille dans laquelle tu mets une poire, un ah. alcool pour la conserver, ouais, ça. Ouais. et euh, très, très bon. ça, ça t'empêche de toucher à ta poire. Et tu la, la poire, tu peux l'avoir comme une valeur en informatique. D'accord. Et euh, le conteneur est fait pour la, transfor, la transporter, par exemple, de fonction en fonction. Euh, mais attends, peut-être que j'ai des slides. Oui, mais je vais y arriver. Ouais. Si. <rire> si si mais c'est justement j'y venais euh, je vais te donner un exemple euh, de programmation classique euh, vas-y ça marche ivre virgule il oublie ses non slides. mais c'est inversé en fait les flèches. Euh, imagine que tu, tu fasses du java alors le code est pas très compliqué parce que je suis pas un développeur java qui, mais qui, fait, du java qui fait du java ici oui. il y en a deux deux, trois personnes voilà, désolé il <rire> y, a, y a quelques hérésies dans le code on va dire mais par ouais. contre le code tourne hein. alors, pas toujours très propre mais il tourne euh, imagine, tu as une classe. Il y en a Tu hein, <rire> as une classe, qui... une classe human ouais. avec une euh, variable privée euh, name. Ça, c'est les choses basiques. Et oui. puis, tu peux récupérer la variable avec euh, getName. Ouais. Donc, c'est un getter. J'ai pas mis de setter. La seule fois où je peux donner une valeur à name, c'est quand j'instancie mon, mon humain. Donc, je fais Bob égale human et je lui passe Bob en constructeur. Okay. Et je peux récupérer la valeur. Euh, de Bob, mais je peux pas la changer. En fait, c'est une sorte d'immutabilité et c'est un container sur lequel je peux pas, tu peux pas changer de nom par exemple. Mmh, ok. Bon, ça, ça, et normalement, il y a un piège là sur la prochaine slide. En fait, vous allez me dire pourquoi de l'immutabilité Parce qu'en fait, euh, on était habitué à avoir des variables et ça, c'est mon verre. Arrête de voler mon verre, Philippe. Euh, et en fait, pourquoi bah, Mais voilà, on est dans le cas. En fait, pourquoi de l'immutabilité si vous faites de la concurrence, euh, on va être obligé de travailler sur euh, sur le fait de savoir qui peut accéder à quelque chose à un instant T. Prenons un exemple simple. Je décide de boire mon verre. Et Philippe essaye de boire également mon verre. Qu'est-ce que tu fous euh... J'ai besoin de toi, Philippe. Nicolas, j'ai besoin de toi. <rire> Donc, je veux boire dans mon verre. Nicolas essaye de boire en même temps dans mon verre. On est deux à essayer de s'arracher le verre. Et là, vous faites un écran bleu. Vous voyez, c'est ce, ce moment où dans votre programme, on vous dit concurrent, concurrent, euh, euh, concurrent modification exception. Ce moment-là où vous essayez d'accéder à deux à un truc, alors que c'est pas possible. Si votre truc est immutable, bah comme vous pouvez pas le modifier, il y a aucun moment où vous allez essayer à deux de le faire. Moi, j'ai mon verre, il est à moi. Nicolas a son verre, il est à lui, et on peut boire tous les deux en même temps, ça ne pose aucun problème. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu de code euh, pour voir un peu ça Bien sûr, ouais, mmh. sûr. Euh, C'est moi un le micro, merci. Euh, on Yves, Yves. Yves son verre avec le micro. Donc là, tu as, tu as un conteneur, un vrai okay. conteneur, ouais. euh, quelque chose de plus générique que, que Bob. Et euh, de la même façon, j'ai un getter, ouais. du coup ça me permet de récupérer la valeur de mon conteneur. Et un constructeur. Et ce container-là, je peux l'utiliser pour euh, n'importe quel type euh, en Java. Donc par exemple, je fais euh, ma bouteille oui. égale new container de poire et d'alcool. Je pourrais ré récupérer ouais. ma poire et mon alcool. Okay. Et ce container générique, je peux l'utiliser pour Bob, en fait. Je peux faire un container de... D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'aurais dû faire un container de human, mais euh, peu importe. Euh... Ok, bon, voilà. ça c'est le principe du conteneur. Ça c'est simple, ouais. Et, euh, et du coup, tu peux juste avoir ta valeur, mais ne pas la modifier. D'accord. Et vous suivez toujours, là, ou ouais, bah, Pour l'instant, c'est simple. Hein. Ouais, pour le moment, ça... c'est... pas trop dur, hein. <rire> Facile. Alors après, ça a peu d'intérêt, un conteneur, euh, comme ça. Et euh, en code, enfin, oui, et après, du coup euh... Et bien après, euh, si tu voulais, euh, tu te dis, je voudrais rajouter de la poire dans mon conteneur. Tu peux à... pas à... Rajouter de la poire Ouais. j'ai ouais. une bouteille là, une si, bottle, hein. et euh, je voudrais rajouter de la poire. Et en fait, bah, tu peux pas, parce qu'il n'y a, a pas ce qu'il faut, tu ne peux pas accéder à la valeur. D'accord. Et euh, on rajoute une, une méthode euh, au container, qui s'appelle map, et euh, avec ça, on dit que ça s'appelle un functor. Donc un container qui a une méthode map, c'est un functor. D'accord, c'est la définition du functor. Pour moi, c'est la définition du functor. Alors okay. moi, je fais du javascript. Alors, à quoi ça ressemblerait le, le functor ça, ressemble, ça, ça hérite du container, ça a un constructeur auquel tu passes la valeur, et ça a une méthode map qui prend comme paramètre une fonction qui va te permettre de faire des traitements sur la valeur. Donc là, par exemple, euh, à la méthode map, je lui passe une fonction, il va appliquer la fonction à sa valeur, et avec la nouvelle valeur, il va retourner un nouveau functor qui contient cette valeur sans modifier la première bouteille dans laquelle vous avez toujours votre alcool de poire. On ne va jamais modifier la première bouteille. C'est clair cette notion-là Par exemple, là j'ai une bouteille magique qui oui. est un fonctor de, de poire. Je fais une fonction que j'appelle ajouter poire, qui prend ton contenu, qui rajoute de la poire dedans, et ensuite, avec euh, ma bouteille magique, je fais oui. des maps auxquelles je passe ajouter poire lequel je passe ma fonction ajouter poire. Donc j'ajoute de la poire systématiquement. C'est ça. Donc je, je me retrouve avec une deuxième bouteille avec deux poires, oui. et une troisième bouteille avec trois poires. Et si à la fin, sur la dernière bouteille, je fais un get value, j'obtiens trois poires. Alors j'ai fait des petits dessins pour que tu comprennes. Ah, ah là, c'est très clair là. Donc, euh, Donc là, j'ai une première bouteille. Oui. Je fais un map pour ajouter de la poire. J'obtiens une deuxième bouteille, donc j'ai deux bouteilles, hein. c'est pas la bouteille euh, transformée, euh, j'ai deux bouteilles. Je refais un map, je okay. récupère de la poire et ainsi de suite. Okay. Donc ça, un et à la fin, j'ai trois bouteilles. Hmm. On n'a pas des exemples un peu plus euh, devs Dans la vraie vie Ouais, un peu plus, euh, okay. pas du bar quoi. Euh, alors, bah justement, tu fais du PHP. Oui, je fais du PHP. Donc ouais. tu dois, j'imagine que, euh, comme oui, tout bon non. développeur PHP, tu as fait des concaténations de, de string pour dessiner tes pages Moi, à l'intérieur des, des variables. Moi, je fais des C'est ça. Non, mais il ne fait que du PHP low level, Thomas. Ouais, il développe des drivers en PHP. Oui, je fais du PHP 6. Donc imagine, là, tu as un functor de string, et es, c'est ton contenu. Donc euh, tu mets euh, new functor de hello world. Très bien. Et après, j'ai des méthodes, des fonctions, pardon, qui me permettent de, de décorer ma valeur. Donc j'en ai une qui me retourne ma valeur entourée de, des tags H1, une note de body, une note de HTML. Et en fait, je fais des maps sur mon functor content, et à la fin, j'obtiens une string qui est un, une page HTML complète. Très bien. Et maintenant, si jamais on avait voulu, par exemple, générer du PDF à partir du même contenu, on peut également générer du PDF à partir de content, vu qu'on n'a jamais modifié content donc on ne fout pas le bordel à devoir, par exemple, reparser le HTML, ou aller rechercher la valeur de content là où on l'avait initialement cherché, vu qu'on n'a jamais modifié content. Mmh. C'est compréhensible ce que je raconte ou pas en, en fait, fait on, on a une map. méthode de faire comprendre... Ouais, ils sont tous en train de dormir, ouais. Non mais générer, générer des PDF, euh, moi ça me parle en tant que développeur web. En fait, il y a la partie immutabilité qui fait qu'on ne touche pas au contenu. Tu n'as jamais eu un on, on te dit qu'il faudrait pouvoir faire un extract PDF de ça. Et là, tu fais « oh putain, on fait chier ouais. ». Chie, si ouais, euh, ça arrive. Ouais. Et là, tu fais du WT, WK, machin truc, tout, tout PDF. Et les développeurs, en général, disent « non, on ne peut pas faire ». Ah c'est sinon on dit « on ne fait pas oui. ». <rire> Alors Quentin, qu on, on range toujours du contenu dans le, pendant le talk euh, auquel on ne s'attend pas forcément. Alors, bon. nous, du coup, c'est pas ce qu'on dit, on dit c'est plus cher et on fait payer plus cher. Mais euh... Bon, alors, et du coup, si les fonctions, admettons que cette fonction, au lieu de retourner de HTML ou je ne sais quoi, renvoie un autre functor. Au lieu d'une valeur. Lieu alors valeur. là, tu vas te retrouver très embêté, parce que plus tu feras des maps, plus tu auras des functor de functor de functor. Un truc euh, comme ça. Euh, J'ai euh, une méthode, une fonction... Euh, qui au lieu de me retourner euh, un nouveau contenu, me retourne un, un nouveau functor avec un nouveau contenu et du coup quand je vais faire euh, bouteille magique, map de ajouter poire, euh, si je fais un get value à la fin, au lieu d'avoir une poire, je vais avoir un functor. et le problème c'est que si je refais un map de la même méthode je vais me retrouver avec un functor de functor. et si je recontinue comme ça, j'ai des functors de fonctor qui sont imbriqués, donc ouais, un jour quand je vais faire mon get map, ça va péter et ça va marcher donc, vous avez suivi, hein, il y a un gros problème en fonctionnal programming. Donc Donc si on reprend les, les bouteilles, euh, c'est. Euh, là, en fait, j'ai une, une bouteille. Dans une bouteille. Dans une bouteille. Et après, je rajoute une autre bouteille dans une bouteille. Et des fois, j'ai des bouteilles finalement qui n'ont plus trois poires, mais qui en ont une seule. Et avec une bouteille qui, par contre, elle contient deux poires au lieu d'en contenir trois. Okay. Donc, quand tu fais ton get value, ton code, euh, bah, il ne s'en sort pas. quoi. Si tu veux, le, le, le, premier, euh, le premier get value euh, va une te seule. permettre de récupérer quelque chose, le troisième, ça pète. Vous pouvez essayer de le coder, hein, ça pète à chaque fois. D'accord. Donc il faudra un espèce de truc qui extrait que les poires des trois bouteilles. Voilà, il faudra un truc qui l'ouvre toutes les bouteilles, euh, il prend toutes les poires et il les remet dans une seule. Et ça, ça s'appelle... Euh, <rire> ça s'appelle Étienne. Ça s'appelle Étienne. Ça, ça, euh, Etienne. ça un barman. Bon. Réveille-toi, Étienne. <rire> oui, tu l'as goûté, bien la, la Mirabelle Ouais, je veux bien, ouais. Non, on ne boit que de l'eau, c'est des accessoires de théâtre. Voilà, mais moi, c'est surtout pour comprendre oui, ce que je dis, est... ça m'aide. Tout est réalisé euh, avec des... Du coup, oui, on a rajouté une méthode qui s'appelle flatmap, qui sert un peu ah, à bâtir voilà. tout ça. Tout est réalisé avec des trucages, c'est et... de l'eau. Quand tu as un, un conteneur qui a oui, une méthode map et une méthode flatmap, en fait, ça s'appelle une monade. La fameuse monade. La fameuse monade. Monades, les gars voilà. <rire> Donc à quoi ça ressemble une monade euh, Ça ressemble à ça. Ça descend du container, enfin ça étend le, le container. Alors ça pourrait étendre euh, le functor. d'ailleurs. Ouais, le euh, foncteur. Et euh, tu as une méthode euh, map, comme tout à l'heure, qui te retourne une, une monade en prenant euh, en paramètre une fonction. Et tu as une méthode flatmap qui prend une fonction en paramètre. Cette fonction-là est appliqué directement sur la valeur et c'est directement le contenu enfin le résultat de, de cette euh, exécution qui est retourné au lieu de retourner un nouveau container D'accord, donc au final euh, une monade c'est un container qui a une, fonction, une euh, méthode map et une méthode flatmap flat Voilà, ou c'est un functor qui a une euh, méthode flatmap, flat ok et du coup cette fois-ci quand je vais faire du flatmap sur mes bouteilles en faisant ajouter poire à la fin j'obtiendrai bien des poires au lieu de quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors avec les dessins, c'est plus facile. C'est pour ça que, du coup, une monade, c'est un monoïde dans la catégorie des endofunctors. Tout est clair maintenant. Bon, c'est quand même vachement plus clair une fois dit comme ça, non et, et dans la vraie vie des développeurs du, de, de la vraie vie Alors, euh... non, non, mais dans la vraie vie des développeurs de la vraie vie, les mecs de chez moi me parlent comme ça et j'y vit rien. Non mais sérieusement alors du coup moi parce que moi je fais des, des tableaux et des forage quoi donc bon. Ouais euh, bah écoute on va, on va voir euh, par rapport vous préférez le dessin ou l'histoire des endofonctors dans la catégorie des monoïdes des monoïdes, monoïdes. monoïdes J'arriverai jamais à le prononcer J'y arriverai pas faut que je me l'écrive quelque part container, c'est le container le container mais quand en appelle, le... Pas. Attendez attendez de toute façon euh, ouais regarde la suite bon ouais. euh, Une monade utile voilà, une monade utile. Imagine, tu yeah. décides euh, avec Étienne d'aller euh, voir le concessionnaire automobile du coin ouais. et, euh, pour euh, changer de voiture. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai une monade qui... Alors, j'aurais pu très bien faire ça avec un fonctor, hein, mais ouais. euh, j'ai une monade qu'on appelle monade d'identité. C'est la, la monade la plus simple qui existe. Okay. Euh, donc, j'ai une monade de départ qui s'appelle prix de départ, dans lequel je mets le prix de base de ma voiture sans option. Ouais. et après j'ai des fonctions qui, rep qui représentent les options. Et si je veux faire des scénarios de combien va me coûter la voiture à l'achat, et bien à chaque fois je mappe les options dont j'ai besoin. Et du coup ça rajoute euh, au prix de la voiture, le prix de l'option, sans toucher le prix initial. D'accord, donc ça veut dire effectivement en une ligne avec cette monade, au lieu de faire une sorte de... Euh, euh, de, de, ta, ouais, de un tableau, enfin je sais pas, de faire un tableau d'options dans lequel j'ai regardé mes options. Là, en une ligne, j'ai rajouté toutes mes options. C'est ça, et Thomas, tu peux revenir en arrière, et Thomas, tu peux les chaîner et en faire autant que tu veux. j'interromps qui a fait des Legos quand il était jeune, levé la main bah, Tout le monde. Bon, bah, en fait, vous avez tous fait des monades depuis que vous êtes tout petit L... Des aussi. Vous avez tous utilisé des conteneurs. Les monades, ce qu'on voit, c'est qu'en fait on ne change pas les briques de base, mais on peut les assembler et on a des objets qui ont des caractéristiques qui apparaissent. Euh, voilà. Donc si vous avez fait des Lego, ben, vous avez fait sans le savoir l'utilisation de, de monades. Alors, ouais. et du coup, ce qu'on est en train de faire là avec les maps comme ça, c'est de, de la composition. Et du coup, vous pouvez composer les choses et vos blocs sont interchangeables. Parce que là, les options clim, vitres fumée etc., on pourrait les appliquer sur un autre sujet. Par exemple, si vous venez acheter un tracteur ou un lave-vaisselle, on peut également leur appliquer des options vitres fumée climatisées, etc. Mais votre option reste applicable. Mais on n'a pas besoin de ça tous les jours, quand même. En fait, on ne fait pas des monades comme ça tous les jours. Euh, Peut-être que si. Euh, alors toi, non, mais euh, tu fais du, toujours du PHP. Hein. Non, je fais aussi du JavaScript. Ah ouais, là en JavaScript, tu peux, ouais. C'est ouais. le meilleur langage, de toute façon. Ah d'accord. Euh, qui fait du Java 8 Qui en fait au boulot Ah, c'est bien. Ouais. Donc, euh, qui fait du Java 9 Personne. <rire> non, bon, ok. Euh, du coup, euh, ceux qui font du Java 8, normalement, vous utilisez des monades. Ah c oui, c'est pas une question euh, tu de tout et tu te ah ouais à ce moment-là <rire> c'est pas une question par rapport au stream, Philippe c'est exactement ça ah, voilà alors ce qui se passe c'est que dans le talk c'est jamais la même personne qui fait la même partie okay. enfin et des fois il le sait pas donc souvent c'est Quentin qui euh, apprend en plein milieu qu'il il a telle ou telle partie ouais et puis des pire, fois il y a des gens qui les sont les pas là et, et on se rend compte que d'habitude c'est lui qui fait cette partie là alors qu'il n'est pas là alors du coup, euh, les streams en Java 8, c'est okay. des monades. Ok, parlons, parlons, euh, parlons des monades, en fait. Parce que du coup, vous en faites. Et du coup, en Java 8, je ne sais pas si vous avez calculé, mais il y a un, un, une API qui a été ajoutée qui est l'API des, des, des, des streams en Java 8. Et en fait, bah, les streams, c'est des choses qui ont des maps et des flat maps. Et en fait, euh, les streams, c'est des monades. Mmh. Du coup... Ils pas tous Java 8, il faut que tu comment. Non, mais je vais faire des exemples. Ouais, ouais je veux bien des exemples en JavaScript. Euh, non, euh, ça m'arrange pas parce que je ne les ai pas écrits en JavaScript. Ah, merde. Enfin, En vrai, je ne les ai pas écrits du tout, c'est lui qui les a écrits. C'est mais... en ce <rire> cas-là ou quoi Non, c'est un du Java. Alors, du coup, imaginons qu'on a euh, des Teeny Toons. Les Teeny Toons sont nos copains, les Teeny Toons ouais. ont un nom et les Teeny Toons ont un avatar cool, tout le monde est d'accord oui. quand on crée des tinitunes, donc là on, on a mis un tableau de tinitunes et donc on a une liste de tinitunes et ils sont tous là oui. et l'idée c'est que là, ce qu'on veut c'est uniquement sortir une chaîne de caractères qui contient le nom et l'avatar du tinitune collé, d'accord et ben là, du coup quand on a une, un arrêt, donc une liste de tinitunes euh, on prend notre tinitune, on le transforme en stream, cet arrêt à partir de ce moment-là, on a map, on prend chaque toon, et via une lambda en Java 8, hein, parce que c'est très important d'avoir une lambda pour pouvoir faire des maps, à partir de ce moment-là, on va coller le pseudo et l'avatar, et après on a un peu de boilerplate, c'est que comme un stream en Java 8, il est censé pouvoir s'exécuter à jamais, pour le fermer et ne plus être dans du streaming, mais finir la transformation, on collecte, donc euh, dans une liste. Et donc, si on regarde, on a une liste avec la totalité des choses. D'accord. Bon, c'est un peu verbeux, là, mais... Euh... Heureusement, on a fait la version Scala, qui est beaucoup moins verbeuse. Si on avait des Tiny tunes donc on les a mis dans une séquence, où on aurait pu les mettre dans une liste, on s'en fout. D'accord. Et, euh, et là, euh, directement sur une liste, en Scala, on fait un map, on les a, et c'est réglé. On n'a pas besoin de les transformer dans l'API de Stream, et ensuite de les collecter, le compilos des tout seul, en Scala, pour faire ça. Et t'as as vu, ça ressemble vraiment à du JavaScript là. Oui, non, mais c'est clair que c'est plus simple à lire le Scala que le Java. Qui trouve ça illisible ah. Vous êtes prêt à lire ça tous les jours, ça va Oui. Donc en fait, c'est pas complexe. Non, non. Merci. C'est enregistré, je... c'est ça oui, je, joue bon rôle, je joue bien mon rôle. Non, mais en fait, c'est sûr que c'est soit ça, moi, moi je prends un tableau et je, normalement je fais un forage. Tu vois et toi, tu fais un map, mais ça me va. Alors, euh, parlons-en deux secondes. Tu prends un tableau et tu fais un for each Ou un for. Euh, encore mieux sur ton for. Ton for, il est, il est motorisé par une boucle. Oui. Ton, ta boucle, elle a un compteur. Et ton compteur, en fait, il est incrémenté à chaque itération de ta boucle. Oui. Du coup, pour pouvoir aller dans une itération de la boucle, il faut avoir vu l'itération d'avance produire. On est d'accord ce qui veut dire que chaque itération de la boucle doit se, se succéder à la précédente. Tu ne peux pas les faire en parallèle. Oui. Alors qu'en fait, ton compteur, il n'a aucune valeur. Il ne sert à rien dans Alors le calcul. parcourir le tableau. C'est ça. Mais ta machine, aujourd'hui, elle a 8 cœurs d'exécution. Donc elle pourrait en faire 8 euh, en même temps. On pourrait imaginer qu'elle en fasse 7 en même temps. Tu vas en garder d'autres pour faire d'autres choses. Okay. Y compris là-dessus, vous avez plein de cœurs d'exécution là-dessus. Et donc, c'est un peu dommage de ne pas paralléliser l'exécution. Avec un map, ben, en fait, comme le map, c'est je prends une valeur et je te rends une autre valeur à partir de ça, quand tu fais ta, ta, ta, ta, ta, ta séquence, ouais. rien ne t'empêche de paralléliser cette tâche sur l'ensemble de tes cœurs d'exécution. Et, et Philippe disait tout à l'heure au début, immutable. La différence là de ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'en fait, on crée des nouveaux objets. Attends. On crée réellement des nouveaux objets, on crée une nouvelle collection. Donc MyList, c'est une, un deuxième, une deuxième liste qui va être, euh, qui va être à, non, à la JVM. Ouais. Et après, les JVM est assez malins, malignes pour optimiser ça, mais la liste initiale, TinyToon, on n'y a pas touché. On a simplement donné une fonction, parcouru chacun des éléments, et on crée une nouvelle liste qui elle-même est immuable. Le MyList, là, on ne peut pas le changer. Une fois qu'elle okay. est créée... Non, bon, comme, elle, comme on ne peut ah. pas la changer, hum. on peut aussi l'optimiser et y accéder de plusieurs threads de manière concurrente. Okay. Bon et bah. par exemple, c'est ce qui te permet d'éviter le fameux... Euh, qui, qui a déjà essayé jouer avec des... Vous êtes en train de parcourir euh, avec un itérateur une collection dans votre Java, et vous vous dites, bah, cet élément-là, j'aimerais le supprimer. Ah, et oui. ça a donné quoi bah, Je ne comprenais pas, mais c'était bizarre. Euh, c'est... Attends, j'essaie de me retrouver le, le mot exact, c'est euh... Euh, concurrent... Oui, non, mais c'est... Oui, mais c'est le, le mot... Concurrent modification exception. Concurrent... Oui, mais il n'y a pas le nom de ou ouais, Enfin, concurrent modification exception, ouais. éventuellement avec un préfixe, qui vous dit que bah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en fait, au moment où tu fais ça, tu bidouilles des registres mémoire auxquels il s'attend strictement pas que tu le fasses. Ouais. Alors que si tu crées une liste intégralement nouvelle, tu ne peux pas générer d'erreurs. Et donc, tu peux le faire de façon concurrente sur l'ensemble de tes, de tes processeurs. Ça marche Oui, ouais, bah là, effectivement, ça me parle plus dans mon quotidien de développeur. Maintenant, l'utilisation d'un flat map en cas réel, ça nous donne quoi Sur nos Toons, au lieu de penser que ce sont des cons tout seuls, ils vont avoir des amis qui sont eux-mêmes des teeny Oui. Et en fait, du coup... Ce qui se passe, c'est que si on crée des tiny toons donc on, on a le panda, il est ami avec une souris et une vache, c'est pas très géographique ça, euh, on a un lapin qui est ami avec un koala et un tigre, etc. Ouais, très bien. Toi tu t'étais trompé ouais, je, que le... je pensais que c'était un tigre en fait. Non. Le, le, le lapin Le lapin, ouais. Non, à côté du koala c'est un tigre. Ok, alors les, les Toons, leurs amis, et donc là, si on veut sortir tout ça Et donc, par exemple, si, si tu veux uniquement euh, les avatars des Toons... Des amis, des buddies tu, tu, Ouais, des... des... Ah, c'est qui là, Je veux les avatars des Toons. Ouais, là, donc là, tu, vois, tu, tu, tu, tu parcours ta liste de Toons, et ouais. t'as ta tes, tes Toons. Ouais. Mais ensuite, si tu avec veux... Avec une, euh, une, une, une lambda pour extraire l'avatar du Toon. Oui, c'est avec la lambda, parce qu'on est en Java 8. Ouais. Mais de manière générale, quand vous faites du functional programming, vous avez besoin de, des lambdas. Ouais. Dans, dans le, dans le langage de, de, un peu pédant, on dit que c'est des fonctions de premier ordre. Ouais. C'est-à-dire que les fonctions peuvent être considérées comme des objets. Vous savez, en JavaScript, vous n'êtes pas obligé de faire function, blabla, parenthèse, parenthèse, quelque chose. Vous pouvez écrire var, blabla, égale function. Oui. Donc, une fonction peut être dans une variable. Ça, ça veut dire que vos fonctions sont de premier ordre. Oui. Ça, je euh... Il se sent intelligent maintenant. <rire> Tout va bien, ça marche. Du coup, si tu veux les buddies des Toons, donc là tu fais ton stream, ouais. tu collectes tes Toons, tu, tu collectes les buddies, parce qu'en fait du coup, sur tes buddies, tu refais un stream, et du coup, tu vas, tu, tu, tu vas récupérer tes avatars comme ça. Sauf que là, ça marche pas. Sauf que, ça marche pas. Sauf que là, qu'est-ce qui fait chier C'est que du coup, vous êtes en train de récupérer uniquement... Des, des, des accès en fait uniquement à des références ça, ouais. tu n'as pas réellement accès à ce truc là et donc pour pouvoir faire ça on va être obligé de les désencapsuler et c'est là qu'intervient le flat map qui nous permet de récupérer les buddies et ensuite sur chaque toon de récupérer l'avatar et donc là on a l'avatar que des buddies on leur a supprimé leur, le, les, les copains d'avant mais tous les copains sont là dans une, dans une liste quoi. Un dans une grosse liste en une ligne, c'est quand même efficace. Tu aimes les grosses Oui. c'est sans plus simple pour récupérer des copains. Hein. Oui, plutôt que de faire une double, un double forage. Ouais. Voilà. Hum. Et tu as plein de copains, du coup. Ouais. C'est bien. hein Comme ouais. sur copains d'avant. <rire> voilà. Et du coup, bon, si on veut les avatars des buddies. Ah, c'est la version Scala en fait. Les la, donc ça c'est la version Scala. Ah, tiens je te laisse présenter la version Scala. Je te... Parce qu'en fait euh, voilà, la version Java était un peu compliquée, on voit bien que la version Scala, bon la première ligne est peut-être euh, un peu, on fait flat map map, on comprend bien ce qui se passe. Hein. On fait un flat map sur les buddies comme on avait dit, donc ouais. ça nous permet de, de, de désencapsuler, d'avoir nos, nos buddies, et après on map ce qu'on obtient pour avoir les avatars, et on peut avoir notre petit tigre. Donc tout le monde est content. Et la version 2 est assez intéressante dans le sens où c'est beaucoup plus lisible. Où on va dire, bah, donne-moi les... Euh... Là, tu fais un fort. <rire> Donc, hein? Vous ne trouvez pas euh, ça lisible non Nicolas a rajouté des slides et a enlevé des slides, euh, je crois, 10 minutes avant. On lui a juste confié le truc, il a dit, je veux juste rajouter des exemples. Et euh, on n'a pas re regardé Donc moi, ma vision personnelle de la deuxième version, euh, je ne sais pas. pas ben, en fait, on dit juste, ben, donne-moi mes Tiny Toons, d'accord On ne s'occupe plus de faire un flat map, et donne-moi les Buddies. Et à partir de là, on lui dit, ben, vas-y, retourne euh, t es, t es, les avatars des Buddies. Ce n'est pas le mot fort que vous connaissez, c'est une fort comprehension. C'est un, un peu particulier en ce cas-là. Ça permet de combiner des maps et des flat maps. Et ça permet, là, typiquement, de dire, en premier, je vais parcourir Tiny Toons. Donc, je vais avoir une espèce de curseur, mon T, qu'on voit. Et ensuite, pour chacun des T, je vais extraire les Buddies. On les met à gauche, il y a une petite faute. Et ensuite, je vais, je vais crier yield euh, buddies.avatar okay, okay, okay. récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme javascript, quoi. Simple. Ouais. C'est simple. Non, vous êtes d'accord Non, mais on ne fait pas. Ils sont tous en Attends, Il y a trois scalaïstes euh, qui ont compris, mais pas... Et vous êtes plus de trois à avoir compris <rire> Bon, alors, poursuivons. Ils sont en train de dormir. Non. Alors, du coup... Je veux tous les avatars, allez. Donc si tu veux tous les avatars, hey, c'est moi qui dois continuer, d'accord. Je vois bien le truc qui fait piéger. Alors, Alors qu'est-ce qu'on va faire sur veux tous les avatars En fait, on va essayer de concaténer deux streams et de collecter. Donc, euh, donc on va en parallèle. Donc le truc, c'est que normalement, ça doit se passer en parallèle. En parallèle Je Parle bien dans ton mic. Ouais. Ça marche pas très bien. Ah, ça y est. Ouais. Donc normalement c'est en parallèle, on essaye de prendre, donc c'est l'avantage, c'est ce qu'on expliquait au, au départ, hein, si on a plusieurs... Euh... Le micro ne marche pas Mais Si, il marche très bien le micro, <rire> Il est en train de me perturber. À... Euh, alors, et donc euh, l'avantage qu'on me disait qu'on a plusieurs microprocesseurs, c'est qu'on peut paralyser les choses. Tout à fait. Paralyser, Donc là avec parallèle. map et flat map, on va, va paralléliser, ce sera plus efficace qu'une boucle. Exactement. Et va ben, très bien. C'est clair, hein ouais. Vous avez compris, vous Vous dormez tous Mais Non, ils dorment pas tous, euh, ils, ils préparent la soirée. Attends. C'est sûr, moi je suis oui. aussi. Ça, on les a le point qui est important avec ce qui a été démontré dans l'API euh, qui est ici et qui fait euh, qui, qui fait ce, ce, ces choses-là en Java 8, c'est que comme c'est une abstraction de stream, vous pouvez certes l'utiliser sur des collections, mais vous pouvez également les utiliser sur des flux dont vous n'avez pas nécessairement le début et la fin et juste agir en temps réel sur des flux en train de se produire. Et c'est ce ça qui est très intéressant parce que ça vous permet de faire du réactif programming à ce moment-là. Ah, le fameux réactif. Le fameux réactif programming. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on peut qu en, en peut, gros, peut pas se lancer là-dessus maintenant. Prochaine. Non, mais c'est facile. Prochaine. Hein. Non, non, mais par contre. Ah oui, on, on avait en les. Envoie autres... une tu réponds. J'ai déjà entendu parler de, des ah, oui, des voilà. optionnels. Alors, pour, la, pour la petite histoire avant que tu commences Nicolas, euh, la première fois qu'on a fait ce talk sur la partie optionnelle c'était pour Nicolas et il a compris que c'était optionnel pour lui et en fait il avait prévu de ne pas faire le talk, pas cette partie. On ouais. lui a expliqué qu'il n'avait pas le choix donc euh, maintenant ouais, lu je te J'ai optionnel, je fais super, génial bon, L'optionnel op, n'est pas optionnel, et alors euh, lequel d'entre vous va m'expliquer ce que c'est que l'optionnel Qu'est-ce que c'est optionnel Oui, voilà. heureusement que j'ai fait ce que tout le monde fait. Hein. Je suis allé sur Wikipédia. Et Nico, je propose qu'on fasse un cluster de Nicolas et que, que je, moi, on va le faire ensemble. Voilà. Et donc un bon. optional, c'est en fait c'est un option type. Mais mais il il le type. Et Le gens, ils les lisent là pendant qu'on parle. Il... Génial, voilà. Et attends, bon. <rire> c'est plein de surprises. Hein. Donc vous voyez, en fait, c'est très très simple. Ouais. Qui, <rire> optionnel ou optionnel Qui comprend ce qu'il y a écrit là en fait, je pense que s'ils si avaient pris un petit peu de poids, ils comprendraient tout ce qui a marqué. Euh, Putain, à, quoi quoi ça, à quoi ça sert, en fait J'aurais dû faire mes Keynote, le développeur Java est mort. <rire> non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Bon, alors... Le, le, voilà. le... le... Ouais, si tu veux. En fait, ça permet de représenter... C'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui, quand vous la regardez, va être capable de vous dire « Je suis vide » ou « J'ai quelqu'un à l'intérieur ». Alors, à quoi ça sert, une enveloppe Simplifions. Qui a déjà pris dans ses logs un machin marqué nul pointeur exception ah, Ils lèvent tous la main là. Est-ce que vous avez toujours compris pourquoi il y avait une NPE, ou est-ce que des fois vous étiez genre mais quel est le con qui a oublié de catcher un nul quelque part dans la lib Tu fais try catch runtime et puis c'est bon Ouais, ça marche comme ça euh, hein, oui. quand. C'est pas un drain de perf monstrueux en plus, c'est bien. <rire> en fait, ça permet d'exprimer le fait que bah, une fonction que vous avez dans votre code, de Java, Scala, peut retourner quelque chose euh, qui est vide. On n'utilisera pas le mot nul, on va dire plutôt vide. Donc, imaginez une enveloppe, une enveloppe peut contenir quelque chose ou pas. Et euh, ça va nous servir avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec map et flatmap. L'idée c'est qu'en fait on ne veut pas vraiment s'occuper de gérer les nuls pointeurs à exception. On veut juste appliquer nos fonctions, donc euh, euh, appliquer ce que, sur nos objets euh, euh, des, des donc des... Euh, euh, des fonctions des de composition, des foncteurs. On veut les composer, en fait, pour avancer. On ne veut pas trop s'occuper de savoir s'il est nul ou il n'est pas nul. Donc l'idée, on a vu que à quoi servaient les conteneurs. L'idée, c'est de dire, bon, bah, on va créer un conteneur et on va encapsuler. Je vais utiliser une image. En Allez. fait, imaginons que je ne sache pas si la bouteille de poire est vide ou est pleine. Et euh, on va dire que j'ai une fonction qui s'appelle Etienne. Et Etienne, je vais appeler une fonction sur lui. Et je vais enchaîner, je vais demander à Etienne qu'il me serve un verre. Et en fait, je vais quasiment programmer le dialogue que je veux avec Étienne. Si la bouteille est vide, bah, il ne va rien faire, mais il ne va pas me crier dessus en me disant « Nul pointer exception !» et si la bouteille euh, n'est pas vide, il va pouvoir euh, me servir. L'idée, en fait, c'est d'écrire euh, sans, de sans devoir mettre des if, des n et des else, de pouvoir décrire l'enchaînement des fonctions. D'accord, donc en fait, on va, on va prévoir... Est-ce que c'est mieux ouais, on va. On va... c'est vrai que nous, un des problèmes qu'on a, les développeurs de tous les, de tous les jours, c'est... Euh c'est les, les cas particuliers, les erreurs, les, les, les cas qu'on n'a pas prévus. Et là, si on, les, si on est sûr de, de ce que ça va donner, en fait, on va avoir un code plus robuste. Ouais. Ça en fait, logique. en Java de base, tu peux toujours avoir un nul. Ton, ouais. Tout objet peut devenir nul, en fait. Là, l'idée, c'est de modéliser clairement les endroits où potentiellement il n'y a rien. Et donc, tu ne vas jamais donner nul, tu donnes une option, et l'option, elle peut être soit empty, soit de quelque chose. Et en fait, dans, dans le, au moment où tu le dis, ce truc-là est optionnel, ça veut dire que potentiellement il faut que tu traites le cas où il n'y a rien dedans. Okay. Et donc là c'est très clair, oui. si, si c'était si Étienne la fonction, euh, là Étienne est capable de nous dire si la bouteille il y a encore une poire dedans ou s'il n'y a plus de poire. C'est les deux possibilités, les deux états de ton option. Okay. L'avantage c'est qu'on peut donc enchaîner plusieurs étapes sans se soucier de ça. On peut voir un peu de code Oui, justement. On a un petit exemple avec les Toons, comme on avait tout à l'heure. OK. Et donc Oui, si je pouvais. Donc, on reprend nos Toons, n'est-ce pas Qui ont un pseudo, un avatar. Et oui. en fait, on va créer une situation où. C'est dans l'autre sens, sens. C'est dans l'autre sens, d'accord. <rire> ça, c'est se passe après. J'aurais pu appuyer sur un clavier, mais euh, non, il faut que j'utilise. Bon, bref. Euh, donc on repart sur euh, euh, un petit exemple où tout le monde a, a connu ça, où en fait euh, on va demander, on va créer une liste de tunes oui. et on va les mettre dans une HMAP. map. Et cette HMAP, map, après, après, on va dire, ben voilà, donne-moi euh, un toon qui est en dehors de la de la H map. Et là, on se prend une, une nulle pointer exception puisque en fait euh, on peut pas prendre euh, l'élément numéro 6. Classique. C'est pour donc ça que classique. les développeurs Java vont mourir J'ai rien compris moi. Pardon non, Je me demandais si ça avait un rapport avec la, le, le décès des développeurs Java que tu parlais au début ou rien non, non, les... à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ouais. Et donc en utilisant euh, notre petit euh, optional, optional, on va encapsuler ça et on va lui dire, ben, en fait, euh, on n'est pas sûr si on a un tiny toon ou pas. Tiny -tune ou pas. Et euh, on va dire, ben, s'il n'y en a pas, en fait, euh, on voudrait le savoir, on ne voudrait pas, ça nous pète à la figure. Voilà, donc c'est pour ça s'appelle euh, getMaybeToon. Et dans ce cas-là, cas il va sûr d'avoir un retour ouais. qui n'est pas nul. Non, il va te retourner en fait euh, la propriété None, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Soit il te retourne une option de TinyToon, qui dit qu'il euh, ben voilà, y a un TinyToon, il l'a encapsulé dans l'objet Option. Soit il te retourne euh, rien, None, qui dit non, en fait, il n'y a pas de TinyToon l'avantage d'une optionnelle, qu'on l'a vu, c'est que c'est aussi une monade. Donc on peut les enchaîner, on peut appuyer des maps dessus. Avant, pour être bien plus clair et parler à la flemme du développeur qui est en vous, euh, en clair, avant, dans chaque lib, tout, tous, à chaque fois qu'on te renvoyait un truc dans la fonction, soit on te renvoyait ça, soit on te renvoyait nul, si potentiellement quelque chose s'était pas passé comme prévu. Et vous, vous deviez catcher le nul, et la seule solution pour bien l'implémenter, c'était d'aller lire la doc du truc, et de se rendre compte que parfois, le machin vous renvoyait nul. Grâce à Optional, vous n'avez plus besoin d'ouvrir la doc puisque c'est indiqué dans le système de type que là, potentiellement, on peut rien avoir dedans. Donc, vous gagnez du temps. Et donc, en tant que développeur flemmard que nous sommes tous, vous venez de gagner de précieuses minutes et donc de la code readability puisque, puisque du coup, c'est clairement exprimé que ça pourrait être nul. Vous comprenez le, le point? Et donc là, si on reprend oui. notre exemple, en fait, on dit, bah, get maybe to apply 6 » Donc là, il, il retourne quoi? Un objet vide, en fait. Bien La sûr. bouteille est vide. Ouais. Et sinon, il nous retourne notre, euh, notre tiny toon, notre objet. D'accord. Et, et après, donc. Euh... l'avantage, comme je disais, c'est qu'on branche donc si on veut avoir les avatars directement, on n'a pas trop à s'en soucier. Et euh, donc, on fait, donc, euh, donne-moi l'avatar, et puis pof. Soit on retrouve ce qu'on disait, c'est vide. Soit on a notre bouteille avec un tigre dedans. Plus de poire. Voilà. Et donc là, c'est. Effectivement... Et là, on enchaîne encore, on dit, ben voilà, en fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir ce qu'il y a à l'intérieur de, de la bouteille, pour reprendre notre exemple, et sinon, ben, on renvoie une, c'est quoi, c'est une tête de mort, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, euh, soit on a l'avatar, soit on a la tête de mort. D'accord. On, on, le... on peut on continuer à enchaîner. Soit chose. on a l'avatar, soit on est en fauteuil roulant, en fait, en théorie. Fauteuil roulant, d'accord. Ok, bon Mais voilà, du coup, mais, mais, du coup ça, solide. ça vous permet de mettre des valeurs par défaut très facilement. Vous ça. voyez, le moment dans votre code où vous mettiez if machin égal égal nul pourri, vous avez cette espèce de bloc ouais. euh, chelou, et bien là, vous le remplacez par, dynamiquement, au moment où vous avez de toute façon besoin d'avoir une valeur, vous, vous pouvez mettre l'injection de la valeur par défaut. Et si j'oublie de mettre le or else, moi dans mon traitement de or else, si, si tu oublies de mettre ça bah, tu vas avoir bah, ton euh, juste ton c'est de toute façon option, à la compile si tu n'as pas utilisé le or else ouais. euh, au moment de la compile tu vas avoir un problème parce que finalement tu vas pas ton, ton programme attend quelque chose, attend réellement une valeur si tu mets pas le or else euh, à la compile il va te dire j'attendais autre chose euh, ça, je peux pas l'utiliser ça va carrément planter à la compilation Ouais. et en fait ce qu'il qu faut que tu fasses c'est que tu t'habitues le plus possible que tes méthodes renvoient par exemple, un optional. Okay. Comme ça, tu es obligé de toute façon dans ton code de toujours le tester. Okay. Le or else te permet de récupérer une valeur euh, qui est à l'intérieur du optional, donc ça va être un string, un integer, enfin un type simple. Si tu ne fais pas le or else, en fait, tu ne récupères euh, pas une valeur, tu récupères un optional. Donc si par exemple, tu avais dit euh, name égale euh, ton, ton, ton map, oui. et, ben ça, et alors que ton name t'attend une string et ça te retourne un optional, à la compile, il va te dire bah, « Non, moi j'attends une string ». Alors que le or else te permet d'extraire la string. D'accord. Donc, euh... Donc maintenant, ce que je te propose, comme on a vu map et que tout le monde dort de toute manière, c'est qu'on voie euh, flap map, puisque c'est ce qu'on a montré comme exemple dès le départ, parce qu'en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que les options peuvent s'appliquer à flap map aussi. Je pense que tout le monde vraiment dort. Hein. Mais non. <rire> <Pas> Mais... <sûr. rire> ah. Pardon, on n'a rien entendu là. <rire> Allez, on va accélérer alors. Donc voilà, donc ce qu'on va reprendre, c'est on va dire, ben en fait, un little toon, maintenant c'est plus tiny toon, c'est un little toon. Voilà. C'est un peu compliqué tout ça. Mais non, mais c'est parce que ça ne compilait pas dans mon code si je doublonnais <rire> la classe. Donc euh, vous avez tout suivi, un little toon, plus voilà. tiny, little. Euh, donc, on va dire, ben, en fait, il peut avoir un, un pseudo et il peut avoir un avatar. C'est en gros ce qu'on dit. En gros, on dit, ben, Mais oui. ce sont des optionnels de pseudo et des optionnels d'avatar. Voilà. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est, euh, ils ont donc un, un, un, pseudo et ils ont donc potentiellement un avatar. Maintenant, il est pas sûr. Qui pourrait être nul? Voilà. Donc, en Haskell, on dit, c'est une maybe au lieu d'un optionnel, c'est ça? En Haskell, c'est maybe, non? Ouais, c'est maybe. Donc, voilà. Donc, euh, donc on a, on modélise ça donc dans le constructeur, n'est-ce pas Et on oui. dit, ben voilà, c'est un optional. Et donc, si on passe nul en fait, on aura, qu'est-ce qu'on aura Qu'est-ce qu'on aura Vous avez suivi ben moi, j'ai suivi. Ouais, tu vois, ils sont tous en train ah, de dormir, je sais. Mais non. Et euh, eh bien, on aura euh... un optional si d'empty. Un optional d'empty. Exactement. Voilà. Vous êtes tous nuls. Il est temps d'arrêter. <rire> non, ils sont pas nuls. <rire> Bon, reprenez le micro, monsieur. Ah, Cet homme un... exibre, <rire> il est fou. Et du coup, si on flatmap, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le optional off nullable euh, vous permet de transformer un truc qui pourrait être nul en optional. Ça vous permet donc de recliner votre code à l'entrée et d'obtenir un optional d'un endroit dont vous n'êtes pas sûr du cycle de vie de vos objets. Vous comprenez le, le point Yes L'idée okay. là, ouais. là, en fait, c'est de, de montrer comment on utilise FlapMap, n'est-ce pas Donc l'idée, c'est pour éviter d'avoir des optionnels de optional, n'est-ce pas ouais. on, on, En on fait, on utilise un FlapMap. Map. Voilà, sûr. comme okay. ça, au moins, on n'a pas des options de options ouais, ouais, de options. qui est très courante, en fait, dans, quand on commence à s'en servir. Bon, L'objectif aussi, c'était de montrer que l'optional, c'était une monade. Voilà, c'est exactement, mais ça, c'est la conclusion normalement. L'optional, c'est une monade. L'optional est une monade parce qu'il y a map et flat map. D'accord, oui. Mais alors, par contre, si tu veux, tu as des. Optional, c'est super pratique, mais euh, finalement, tu ne traites qu'un type d'erreur. Tu traites le nul. Ouais, vas-y, reviens devant, ah, ouais, Philippe. Non, c'est vous qui êtes devant moi. Ouais, allez, reviens. Alors, je pouvais boire <rire> tranquille, en fait. Euh, ouais, tu traites en fait qu'un qu seul type d'erreur. D'accord. Et tu, peux pas te servir de, en fait, tu pourrais te servir d'optional pour traiter d'autres types d'erreurs, je sais pas, la division par zéro par exemple, ouais. mais ce n'est pas, pas super propre. Bien sûr. Et euh, en ce cas-là, et dans d'autres langages, tu as d'autres types qui fonctionnent un peu comme optional, en fait, qui ont des, des sous-types. Tu as les Either ou les Result, euh, mais tu peux les coder en Java, où il y a aussi des, des frameworks Java qui permettent de le faire. Il y a Vavr, je crois. Ouais. Vavor, euh, un très bon, très bon framework, d'ailleurs. Vavr, anciennement, Java slang. D'accord. Ils, il ils ont retourné le, le truc à l'envers pour qu est -ce faire Qui est-ce qu'il a utilisé là, dans le public Quatre mains. ok. Donc vous... euh, du coup, en fait, l'important c'est d'essayer de modéliser des types qui ont des, deux sous-types. Donc, Heiser, euh, il va avoir un sous-type euh, left et un sous-type euh, right, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, left c'est. Ah, pardon left c'est euh, c'est pas bon, et right c'est bon. Alors right c'est euh, pour, euh, tu as juste en fait. Et euh, après il y en a qui sont encore plus parlants, qui sont euh, par exemple euh, result, et qui a deux sous-types, error, et euh, alors là j'ai dit ok, mais euh, ça dépend des langages, ouais, success, ouais. Mmh. Euh, et du coup en fait ça vous permet, dans chacune de vos méthodes ou fonctions, plutôt que de retourner une valeur, il vaut mieux retourner un hyzer, ou un, un result. Comme ça, de toute façon, quand vous faites l'appel de la fonction, vous êtes obligé de tester ce que vous récupérez et vous évitez les erreurs. Alors là, on est en train de résoudre le moment, vous savez, où vous avez une fonction qui vous renvoie un type, qui en fait est une abstract classe de quelque chose, et en dessous vous avez plusieurs abstract classes, et vous êtes obligé de vous faire des if, get class, égal, telle autre classe, et c'est hyper chiant. Vous voyez, ce moment-là dans le code, on veut renvoyer plusieurs types de trucs, et eh ben là, tu mets un easer et tu peux comme ça, tu peux renvoyer soit une solution, soit l'autre. Vachement... Ok, donc là, mais euh, je crois que les catamorphismes et tout. Euh... Bah, en fait, on ah, appelle ça catamorphisme. Alors, moi, mon, mon là, c'est un, c'est dit... un <rire> sur lequel je fais un map qui me renvoie à notre easer. Je vais rajouter une méthode kata, alors dans d'autres langages ça s'appellera autre chose, alors catamorphisme, euh, la définition elle est aussi chiante que la définition euh, de l'optional que nous a montré euh, Nicolas tout à l'heure. Euh, pour comprendre ce que c'est, moi je pense à catastrophe, ça te permet de gérer des catastrophes. Donc là, dans le cas du du hyzer, du, du je fais un kata, et si j'ai un left, je récupère une erreur, et je peux qualifier mon erreur, je sais ce que c'est. Et si j'ai un write, qui est au côté droit de, de, du, du retour de ma lambda, je récupère mon résultat. Et j'ai évité de faire des ifs, en plus. Ok. Bon, alors, euh, ça, c'était juste la base pour pouvoir commencer à faire de la programmation fonctionnelle, quoi. Oui, mais que... si déjà, tu traites, si tu utilises ça pour toutes tes fonctions et tes traitements d'erreurs... lundi, oh, oh, moi, je vais au boulot, c'est-à-dire que je vais utiliser... Mm -hmm. euh, ouais, il faut que je mette, par exemple, des... Euh, des, euh, des, maybe, enfin, ou des, euh, Ouais. Bah, de toute façon, en PHP, il y a des, il y a des frameworks qui implémentent ce genre de, de type. PHPZ. Développé du... par? Clément de avec Clever Cloud. Non, mais oui, ok, dans ce cas-là. Euh... c'était une blague à la base de 1er avril, sauf qu'il l'a vraiment développé. Il l'a présenté à une conférence, et après, pendant 3 ans, dans toutes les conférences fonctionnelles, Clever Cloud, c'était, ah yeah, use the PHPZ guy! Il a mis une éternité à s'en remettre, le pauvre garçon. <rire> mais, okay. mais du coup, tous ces, euh, tous ces types, avec ouais. des sous-types, euh, ça va simplifier ton code. D'accord. Tu vas ouais. avoir moins de choses à écrire, tu, vas faire plus de, en fait, tu penseras à faire tes contrôles quelque ouais. part, parce que ça, ça induit le fait que de toute façon, tu es obligé de tester ce que tu récupères. Ce qu'on ne faisait pas avant dans un autre type de programmation. Et ça, du donc, coup, c'est euh, comme ça qu'on... Ça on va me permettre d'éviter de, de faire des boucles, ça, faire un, moins, on va faire de la, on va dire la, des choses en parallèle on va être plus, voilà, et on va avoir moins d'erreurs. Donc voilà, c'est un peu ça la promesse, si je résume, de la programmation fonctionnelle. C'est pas faux. La, la promesse, c'est qu'effectivement, tu vas mieux dormir la nuit parce que tu es beaucoup plus serein sur la façon dont ton, dont ton système va, va fonctionner. Si tu fais de la programmation fonctionnelle dans un langage qui n'a pas nécessairement été fait pour, tu as moins de garantie. Si tu fais de, de la programmation fonctionnelle dans un domaine qui a été conçu pour, comme du Scala, comme du Haskell, comme du Rust, le, le, le compilateur te donne des garanties sur le fonctionnement de ton truc mmh, parce que le compilateur ça. fait énormément de checks de type et donc t'empêche de faire des bêtises c'est pour ça que par exemple on voit très souvent chez Clever des gros pushes sur Rust c'est parce qu'on se sert de Rust pour régler des problèmes qu'avant on réglait en C ouais. et vous voyez en C toutes les erreurs à la Earthbleed où en fait on a un problème parce que les mecs avaient oublié de libérer de la mémoire ce genre de conneries elles sont pas possibles à obtenir en Rust parce que le compilateur ne te laisse pas faire ça. Vous voyez, le, le, le compilateur t'engueule jusqu'à ce que tu gères le truc parce que tu lui fournis assez d'informations. D'accord. Bon, bah, je pense que. Je pense que j'ai un peu d'espoir et je pense que. Je vais quand même boire un peu d'alcool. Voilà. Bon, du coup, que... on a des questions. Qui a l'impression d'avoir compris des choses en fonctionnel aujourd'hui Ah, c'est pas si non, mal. Hein. Oh. Ouais. Qui a envie de réessayer ce cas là du coup? <rire> Sans boire. Si y en a qui ont... Moi, moi, avant, je trollais vachement ce cas-là. Hein. Je disais, euh, c'est vraiment un langage de merde. Euh, et il est... est venu chez Clever il nous trollait, non, stop. Hein. Voilà. Ouais. Et euh, en fait, quand je... il y a eu un jour, je me suis retrouvé il y a un peu plus d'un an aux États-Unis. Comme je parle très mal anglais, le soir, je sortais pas avec mes petits camarades parce que je comprenais pas ce dont ils parlaient. Euh... Et je restais à l'hôtel et je me suis dit je vais en profiter et je vais, je vais essayer de comprendre des, des concepts sur lesquels je troll depuis euh, des années. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, je me suis aperçu que finalement, euh, bah déjà Scala c'était pas si mal et on peut écrire du Scala simple. J'ai une grande discussion avec Clément Farge là-dessus parce qu'on n'écrit pas du Scala de la même façon. Alors il est meilleur que moi, mais son Scala est plus compliqué que le mien. C'est mieux, mieux de comprendre l'anglais pour coder. Des... Ouais, c'est vrai, parce que si tu fais des variables en français, c'est moins bien. Qui a des questions Ouais. Ah, on a pas le on en prend. Une. <rire> Allez, vas-y. En fait, ceux qui ont des questions, venez. Ouais, venez sur ce. Venez, ça. venez, ce sera plus simple. Il nous reste de la Mirabel Si vous venez, vous, vous aurez de, si vous de, avez une de, question, de. vous avez de la Mirabel. Ouais. Enfin, de l'eau. De ouais. l'eau. Ouais. Voilà. Bon, euh, j'aurais dû fermer ma gueule. Alors moi c'est un problème, euh, moi je fais du fonctionnel depuis pas mal d'années, j'en ai fait euh, à la fac, j'ai fait du camel, ah. Et on s'est jamais posé la question de fonctionnel expliqué à travers les, les, les structures de données, parce que là ce que vous avez fait, c'est un exercice de style qui est, euh, on va expliquer le... C'est oh, de l'eau euh... C'est de l'eau, je confirme euh, et en fait, moi, quand j'ai commencé la programmation fonctionnelle à la fac, on m'a expliqué ce qu'était une fonction à travers les maths, ouais. mais simplement l'addition, etc. On m'a appris ce qu'était la programmation par, alors CSP, c'est la programmation par continuation, c'est-à-dire une fonction qui va produire une autre fonction, etc. Mais on n'était pas rentré dans ces détails-là parce que la notion de monade, etc., était en, en fait en cours de était en train de naître avec les travaux de Wadler, notamment. Et, euh, et maintenant, j'ai l'impression qu'il ce que vous disiez. Il y a une sorte de. Alors, je vais utiliser un mot un peu fort, une sorte de snobisme autour de, de toutes ces terminologies, monades, ouais, catamorphisme, mmh. anamorphisme, etc. Mmh. Euh, alors, certes, ce sont des termes très précis, mais qui sont hyper clivants parce qu'en fait, il y a des gens qui vont se retrouver complètement. Euh, en dehors. En dehors de, ouais. en dehors de la discussion. Que, ouais. Alors que la programmation fonctionnelle en soi, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement difficile. Non, ouais. pas difficile. Mmh. Alors. Pour être, pour non, être très la, clair la, la à propos question, de ces alors, termes, la, la question, non, je, question. Je, ça fait des années que je fais de la programmation fonctionnelle, et on m'a vu dans de nombreuses conférences fonctionnelles. Euh, en ce qui me concerne, j'ai jamais su ce qu'était une monade avant de préparer le talk avec Philippe. Mais c'est pas nécessaire. Et ça ne sert à rien en fait, c'est juste que c'est un mot très amusant, euh, et ça vous permet de placer dans des dîners qu'une monade est un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs. Et, ça, ça et là vous avez tué votre belle-mère là la... <rire> C'est c'est en fait il euh, y avait escaladés il y a il y a 15 jours dans la communauté Scala, il faut comprendre qu'il y a deux euh, courants qui s'affrontent les scalafistes. Et euh, alors juste pour préciser une chose <rire> préciser une chose. Ce qu'on a vu c'est pas réellement les mots que vous voyez, c'est pas réellement de la partie fonctionnelle. C'est la catégorie c'est la théorie des catégories qui utilise cette terminologie. Mais vous pouvez faire du fonctionnel sans euh, on de monades, monoïdes, functeurs, et ainsi de suite. Première chose à préciser, le fonctionnel, c'est pas forcément les monades. C'est la théorie des catégories qui utilise ce jargon qui vient des mathématiques. Euh, ensuite, je rassure tout le monde, on peut faire du scala euh, sans... Euh devoir comprendre ça, et il y a deux catégories de développeurs Scala, il y a les développeurs fonctionnels et intéressés par la théorie des catégories, qu'on fait souvent du haut-camel à la fac, et ainsi de suite, et ça reste intéressant, je pense que l'exercice que ils vous ont joué ce soir, c'était de vous montrer un petit peu, finalement, des concepts qu'on voit dans Java 8, et il y a une autre catégorie de développeurs Scala, qui est plus orienté applicatif, et qui au quotidien n'ont pas forcément, au premier, au premier jour, besoin de découvrir ça, donc c'est vraiment important de repartir avec ça ce soir, et Arrêtez, c'est beaucoup trop long. <rire> je vous remercie. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question encore Est-ce que quelqu'un veut boire un coup Merci. Allez, là, merci. Bon, Thomas, lundi, tu fais quoi, là Bon, alors, euh, je vous dis merci à tous. Effectivement, moi, je ne bois pas trop d'alcool, mais euh, j'ai essayé de faire semblant de, de comprendre quelque chose et je n'ai rien compris. Si vous voulez quelques bouquins, vous pouvez revenir nous voir. Si vous voulez finir la bouteille d'eau, vous pouvez monter sur scène. Et euh, sinon, il bah, y a le Meet and Greet et je pense qu'on a Monsieur Pag qui a des, y des Qui s'est inscrit au Meet and Greet Tout le okay. monde. Ok. Euh, maintenant, euh, dans, dans les autres, est-ce qu'il y en a qui veulent y aller et qui s'y sont pas inscrits <rire> C'était aussi clair que les endofuncteurs, ce que je viens de dire. <rire> Ok, donc bah, ceux qui y vont, vous pouvez faire, on pourra faire un vrai apéro fonctionnel avec plus de monde. On s'était vu faux là, hein. bien sûr, ça sert d'ici. Euh... <rire> pour la fin, allez, on va juste faire une photo avec tout le monde derrière. Allez. Vous pouvez soit vous lever, soit faire du bruit, tout ça passe à leur photo, on ne verra pas le bruit, mais ce n'est pas grave. Il mais... faut <rire> voir, lever les bras, faire, euh, manifester, minimiser le bruit. <rire> allez, merci à tous. Yeah! Woo! Roxanne Luxembourg! Yes. Et attendez, alors donc, euh, pour ceux qui vont, euh, euh, qui vont au meet and greet, donc déjà merci à tous, rentrez tranquillement chez vous pour les autres. Ceux qui vont au meet and greet, donc il y aura une navette qui part d'ici à 19h, qui revient euh, à 1h, pour ceux qui veulent revenir ici, euh, qui ont laissé leur voiture, et qui va au rive de Clozon et qui vous récupère au rive de clozon. Donc elle vous récupère au même endroit que le bus arrive, à 1h du matin. D'accord À côté de ça, il y a le bus 175 pour les autres, et puis sinon, vous vous débrouillez par vos propres moyens. Merci. Merci à tous. Au revoir.